Le mot pionnier a vraiment été euh, choisi avec minutie. J'ai mis du temps à me dire comment je vais définir les porteurs de, de mes initiatives. Un pionnier, par définition, il doit être innovant. Il doit euh, repousser aussi des nouvelles frontières. Et les nouvelles frontières d'un pionnier chez Mengo, c'est euh, celle justement de développer des solutions innovantes pour euh, résoudre un problème euh, social, environnemental euh, ou sociétal qui euh, font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 et d'avoir contribué à mon tout petit niveau, justement, euh, à, à rendre le monde meilleur. Ça génère en moi une émotion euh, positive. Je me sens euh, utile à l'échelle de ma vie et je me sens utile à l'échelle de la société. Quand euh, euh, on traite de l'information positive, on est soi-même, euh, je dirais, euh, heureux parce qu'on se dit « mais il y a plein de choses bien qui se passent » et donc euh, ça développe un, un sentiment euh, très agréable à, à son échelle personnelle. Ces petits instants de bonheur, ces petites pastilles de bonheur comme euh, je les décris, elles m'ont rendu heureuse, elles m'ont donné la pêche. Et si je peux euh, le, permettre à, à ces pastilles de voyager et donner un petit instant de bonheur à une autre personne et puis à une autre, une autre, une autre et beaucoup d'autres, j'en suis euh, extrêmement, extrêmement satisfaite. chamengo m'apporte le bonheur. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas heureuse avant. J'étais heureuse dans ce que je faisais et notamment dans le journal des investigations parce que je dénonçais des injustices qui moi me révoltaient. Donc je me sentais très utile à la société. Mais j'ai toujours à l'échelle de ma vie eu besoin de me rendre utile face à la société. C'est voilà. Euh, dans une ruche ou dans une fourmilière, il y a euh, des fourmis, des abeilles qui sont créées pour quelque chose. Moi c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu le sentiment que j'étais sur terre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 On parle beaucoup de journalisme euh, ou d'information positive en ce moment. Je pense que c'est très important de continuer à parler de ce qui ne va pas et à dénoncer. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait pendant 15 ans, de faire de l'investigation, je donne le flambeau à d'autres et il est extrêmement lourd à porter parce que il n'y a quasiment plus de journalistes d'investigation parce que ça coûte horriblement cher. C'est excessivement mal payé par rapport à la prise de risque et il y a très peu de gens qui sont prêts à le financer. Donc ce journalisme-là, il faut absolument le protéger, le conserver et le développer parce qu'il est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Mais ça, c'est pas, euh, pas du journalisme voyeurisme, c'est euh, du journalisme euh, bah, une fois de plus quoi, d'investigation qui va lever le voile sur des choses que personne ne voit donc euh, ça c'est extrêmement important et donc euh, une fois de plus hein, je renie pas une seule seconde euh, ce que j'ai fait dans une vie antérieure et ou précédente hein. et une fois de plus quoi j'encourage d'autres à reprendre le flambeau et je les félicite d'avance parce que c'est extrêmement important. Euh, Ingrat, même s'il y a une satisfaction de se sentir citoyen, engagé par rapport à ses valeurs. En revanche, ce qui est en train d'apparaître, c'est le journalisme euh, ou l'information, euh, où en fait... Une, une actualité en chasse une autre et l'actualité il faut toujours dire il bah, y a eu un train qui a déraillé il y a eu un assassinat, il y a eu un fait divers alors là on est dans, dans l'info fait divers où on monte en épingle euh, un, un petit événement et on ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Et généralement, euh, effectivement, euh, euh, c'est de l'information, on va dire, négative, s'il y a de l'information euh, négative. Donc ça, je, je pense qu'on on la met beaucoup trop en avant, cette information-là. Mais c'est vraiment euh, les, le, le, le petit effet qui, euh, qui va, et on en est responsable, hein, c'est que euh, la télé, on a besoin d'incarner les problématiques, donc on va parler de choses concrètes, et que le fait divers, tout le monde le comprend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 Quand on dit qu'on travaille pour une des principales agences de presse parisiennes ou pour une émission prestigieuse comme Envoyé spécial, on a un statut social. Quand on quitte ce monde-là et qu'on redémarre à zéro, on n'est rien dans les yeux des autres, on n'est rien. Il y a quelques personnes qui vous soutiennent, c'est le cercle intime. Il y a quelques personnes qui savent que si vous avez eu cette énergie pour développer précédemment des choses, vous allez pouvoir l'avoir pour développer d'autres choses. Mais il n'y a rien de palpable il n'y a rien de concret à montrer, à montrer. Il y a le vide qui se fait autour de soi, c'est évident. Et puis il y a des personnes qui vont vous observer pendant un certain... Euh, euh, le temps de latence est plus ou moins important parce que ça dépend de la vitesse à laquelle vous, vous évoluez et vous construisez. Il y a ceux qui euh, ne croient pas en votre projet, donc se détournent de vous. Ceux euh, qui y croient mais euh, euh, juste euh, voilà, ben vas-y. Et puis ceux qui attendent de voir euh, pour y croire. Hein.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 Il faut, il faut du courage, c'est pas évident et, et moi je dirais que pour passer à l'acte il faut pas réfléchir trop longtemps. Quoi. Ça demande un vrai effort, ça demande du courage, ça demande de l'audace, euh, ça demande une certaine dose d'inconscience de passer à l'acte. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais entre le moment où on sait ce qu'il faut faire et le moment où on le fait, il y a ce, ce fossé là, ce, ce, ce gap là qui paraît parfois un peu terrifiant. Il faut pas se poser trop de questions en fait, hein. la réponse c'est qu'il faut y aller. Il faut, faut, euh, faut pas se laisser euh, piéger par euh, l'incertitude, le doute, euh, euh, le côté oui euh, qui, qui peut être effrayant. Quoi. Non, non, il faut y aller. Il y a des moments où je me dis mais euh, ok euh, c'est fantastique, j'ai mis du sens à ma vie, euh, j'ai un réseau social qui est très riche, mais euh, ce que j'avais l'habitude d'avoir avant, je l'ai peut-être pas autant. Et puis en chacun d'entre nous, euh, il y a une part d'ombre et de lumière. Mais en fait, quand on accepte ces règles du jeu, euh, les choses sont beaucoup plus faciles à tous les niveaux.